Salut Charles, ça fait longtemps que je t'ai pas croisé, comment ça se fait Salut Elisa, bah, c'est un peu normal parce que j'ai eu un accident de vélo il y a quelques temps et du coup je suis en arrêt et euh, j'en ai encore pour un petit moment avec les soins et la rééducation. Ah mince, j'en avais entendu parler mais je pensais que c'était réglé. D'ailleurs ce soir on fait une sortie pizza avec les collègues qui s'attendent pour venir. Bah ça aurait été avec plaisir mais pour le coup c'est un peu compliqué parce que depuis trois mois je suis en demi-traitement, je touche que la moitié de mon salaire donc déjà que c'est difficile de joindre les deux bouts habituellement mais alors là c'est encore plus compliqué. Je comprends, mais comment ça se fait que c'est en demi-fraînement T'as pas souscrit l'assurance prévalence qu'on nous avait présentée Non. Pour le coup, j'ai même pas été à la réunion d'information, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Et quand les collègues m'ont dit qu'en plus, c'était 15 euros par mois, vraiment, c ça m'intéressait plus du tout. Je me suis dit que c'était toujours une sortie de plus, C'est euh... sûr, je comprends. Moi, c'est ma mère qui est assurée dans le privé qui m'a un peu forcé à souscrire le contrat. Je me suis dit que c'était 15 euros par mois, mais en cas de coup dur comme le sien, par exemple, c'était toujours utile. Bah, elle a eu le bon raisonnement, moi j'ai des parents qui sont hospitaliers donc qui m'ont déjà sensibilisé au fait qu'on avait souvent des. Enfin, on pouvait avoir des accidents quand on était jeune, que la maladie ça touchait pas que les personnes bah, d'un certain âge. Et aujourd'hui tu vois je regrette un petit peu de ne pas, euh... bah, pas avoir souscrit et je vais même devoir demander de l'aide à mes parents très certainement pour finir le mois. Non, je suis vraiment désolée pour toi, mais renseigne-toi je pense que tu peux encore le souscrire, je suis pas sûre qu'il soit trop tard. Et pour ce soir viens avec plaisir, on t'offrira la pizza. Bah écoute, euh, super sympa et oui, avec plaisir je viendrai ce soir et oui, quand je reviens, clairement je vais souscrire, pas de soucis là-dessus. Ça marche super, à ce soir À ce soir